Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les Astres 10 et Moisena. Et voici les prévisions du Capricorne pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, Mars entrera dans votre deuxième maison pour y rester jusqu'au 13 mai. L'action et l'énergie seront mobilisées pour gagner de l'argent. Vous aurez la capacité intellectuelle et physique pour atteindre vos objectifs au niveau des revenus. Avec beaucoup de détermination, de ténacité et d'audace, vous relèverez les défis. Vous pourriez être dans un poste de dirigeant et vous seriez très combatif et compétitif aussi dans vos approches, voire agressif pour fructifier vos acquis. Durant ce passage de mars dans votre deuxième maison, vous serez très ambitieux et ce sera une très bonne période pour évoluer tout, tout comme vous enrichir. Vendredi, Vénus entrera dans votre sixième maison, pour y rester jusqu'au 7 août. Dans votre travail quotidien, vous serez plus orienté vers offrir un travail de beauté. Par exemple, si vous prépariez une présentation PowerPoint, vous serez focalisé sur sa beauté autant que sur son contenu mais aussi Vénus dans cette maison pourrait vous faire rencontrer l'âme sœur au sein de votre travail. Vénus aussi va vous inciter à maintenir l'harmonie et l'équilibre intérieur et physique au niveau de votre santé ou de votre bien-être, mais aussi elle va vous aider à maintenir l'harmonie et l'équilibre au niveau de votre quotidien. Il est important de suivre ce qu'on estime valable, ce qui procure de la joie et du plaisir, autant dans la vie quotidienne que dans le travail. Pour les prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec, lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Gémeaux, votre sixième maison vous vous verrez en train de jongler plusieurs balles à la fois, bien que c'est une période euh, qui, qui doit être un petit peu pour vous reposer, bien que si vous étiez chez vous aussi, une sortie ou une réception pourrait vous rendre trop occupé. Trop occupé pardon. Ce n'est pas le moment de se détendre en raison d'un sentiment troublant euh, ou de l'anticipation de quelque chose de nouveau. Vous pouvez ressentir des explosions émotionnelles de la part d'un ami ou de votre famille qui nécessiterait une patience et une sensibilité supplémentaires. Mardi et mercredi, ainsi que jeudi AM pour le Québec, mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre septième maison. Une belle période pour être avec la famille, mais ce ne serait pas le bon moment pour socialiser car les gens peuvent vous euh, trouver froid ou distant. Les énergies de cette période pourraient vous rendre triste, ennuyé ou seul, même si vous étiez avec les autres. Il faudrait patienter, et ne pas laisser les pensées noires dominer, car les énergies pourraient porter à déception ou même à une dépression. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le lion, votre huitième maison. Les énergies de cette période porteraient des effets contradictoires et il serait à vous de les acheminer dans la bonne direction. Elles pourraient vous rendre nerveux, vengeurs ou haineux, mais si vous en étiez conscient, vous pourriez les acheminer vers l'exécution des tâches physiques les plus difficiles ou bien le lancement d'un projet artistique qui pourrait exiger beaucoup de votre énergie ou bien tout simplement dans une grande réparation chez vous qui traîne depuis longtemps. Vous pourriez aussi l'acheminer dans des exercices physiques forts. La relaxation durant cette période pourrait déclencher des désirs ou des pensées sombres que vous devriez éviter. Dimanche et lundi, la lune sera dans la Vierge, votre neuvième maison. Votre intuition sera aiguisée et vous serez capable de lire les gens avant même qu'ils ne parlent. Votre créativité sera très forte et votre pouvoir de séduction sera irrésistible et vous n'hésiterez pas à utiliser votre charme et votre magnétisme personnel dans vos négociations et dans vos discussions pour convaincre les plus obstinés des gens.